Bonjour à tous, ici Armel Thimine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de rejet. Pour moi, la blessure de rejet, c'est certainement la blessure la plus profonde et la plus difficile parmi toutes les blessures que nous avons. Pourquoi Parce que la blessure de rejet a atteint notre identité, ce que nous sommes, ce que je suis. Et en fait, c'est relié... Un, au droit qu'on se donne d'exister vraiment en tant que soi. Contrairement à la blessure d'abandon qui, elle, est reliée à la difficulté d'être laissé, à la difficulté de la solitude, d'être laissé seul. C'est vraiment deux, deux blessures très très différentes. La seule chose, c'est que la blessure de rejet a des impacts qui sont quand même très difficiles euh, et très négatifs pour soi. La blessure de rejet... En fait, elle est liée à notre besoin dans le sens du manque d'être reconnu, d'être apprécié, d'être considéré. Elle est vraiment reliée à soi. Est-ce qu'on m'aime moi, ma personne Parce que forcément que s'il si y a ce manque dans le sens du besoin, il y a forcément une blessure qui est reliée à ça. Donc, la blessure de rejet, elle concerne qui en fait Elle vous concerne si vous avez été un enfant n'a pas été désirée par vos parents, donc un enfant arrivé par accident, ou si vos parents ont désiré plus une fille ou plutôt qu'un garçon que vous. Euh, elle, elle vous concerne aussi si vous n'avez pas été préféré dans la famille, voilà, donc vous avez été mis de côté, euh, et aussi si vous n'avez pas été compris et entendu dans vos besoins, donc si vous n'avez pas été pris en considération avec ce que vous êtes, avec votre personnalité propre, avec votre différence. Et, et, et le fait que vous soyez repoussé ou mis de côté, ça, ça représente la blessure de rejet. Mais quand vous avez cette graine euh, qui est vraiment défaillante et fracassée à l'intérieur de vous, due à cette blessure de rejet, quelles sont les conséquences Il y a des conséquences internes et des conséquences dans votre rapport avec les autres. Les conséquences internes que vous allez avoir, c'est qu'il y aura vraiment un grand, grand besoin d'être aimé pour ce que vous êtes, pour la différence dans laquelle vous êtes. Il y aura aussi euh, ce besoin d'être pris en considération, donc un besoin de respect. Il y aura aussi un besoin d'être apprécié pour ce que vous êtes. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est que ça va impacter très fortement votre estime de soi. Et quand l'estime de soi est impactée, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que l'estime de soi, c'est vraiment la valeur que l'on se donne. Donc, les personnes qui... Ont vécu la blessure de rejet ont une difficulté à se donner cette valeur là puisqu'ils ne l'ont pas reçu quand ils étaient enfants mais cette baisse et ce manque d'estime de ça va avoir un impact sur votre confiance en soi la confiance en soi c'est la valeur de ce que l'on donne la valeur qu'on donne dans ce que l'on fait donc si on ne donne pas de la valeur à ce que nous sommes, c'est difficile de donner à la valeur à ce qu'on est en train de produire. Donc ça peut vraiment avoir un impact sur notre vie professionnelle. Donc ça, c'est les conséquences externes, du coup, à l'extérieur de vous, de, de, de, cette, de, de cette blessure de rejet. C'est que vous auriez du mal à légitimer votre travail, à donner de la valeur à ce que vous faites. Vous auriez éternellement un doute par rapport à ce que vous faites. À ce que vous faites. Donc vous auriez en permanence besoin d'être perfectionniste d'être le meilleur pour que ça soit irréprochable pour avoir la garantie que c'est super donc vous aurez très très très souvent besoin de l'aval et de la validation de l'autre parce que ça ça reste une preuve pour vous que c'est bon mais en fait c'est tellement déstructuré à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas par vous même vous que vous n'avez pas eu l'habitude qu'on vous approuve vous auriez besoin que à l'extérieur ça puisse se faire, parce que c'est une façon de, de réparer ce qui s'est passé pour vous en fait. Et tant que vous n'avez pas cette appréciation, vous n'avez pas la preuve que vous êtes apprécié tel que vous êtes. Donc c'est vraiment dommageable parce que c'est une, une blessure qui est du coup énergivore, parce que vous n'arrêtez jamais d'être pas, vous n'arrêtez jamais à parfaire ce que vous faites pour obtenir justement cette approbation-là. Euh, d'autres conséquences externes aussi de cette blessure dans votre relation avec l'autre c'est que vous auriez vraiment euh, des difficultés à faire partie d'eux la difficulté à faire partie d'un groupe vu que vous n'avez pas été accepté dans votre famille et dans votre cocon être accepté des autres et faire partie des autres va être compliqué pour vous donc qu'est ce que vous allez faire vous allez faire en sorte que les autres soient prioritaires vous allez faire les choses en fonction des autres pour adhérer pour sentir que vous allez faire partie d'eux. Mais il y aura peut-être aussi pour certains parmi vous, selon la profondeur de la blessure, c'est que vous auriez besoin de vous sentir d'être le préféré ou la préférée. Vous aurez besoin de sentir que vous êtes au cœur d'eux. Et si, à un moment donné, vous ne l'êtes plus, c'est le désastre pour vous. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, l'une des conséquences aussi néfastes de cette blessure-là. Euh, il y a aussi une autre conséquence, c'est que euh, vu qu'il y a une perte de considération de soi euh, d'appréciation de soi euh, vous allez chercher en permanence cette considération vous allez tout faire pour être aimé des autres euh, puisque vous ne l'avez pas obtenu quand vous étiez enfant vous, vous allez tout faire pour ça mais le problème c'est que vous allez vous mettre en retrait c'est à dire que vous allez comme j'ai dit tout à l'heure, rendre l'autre prioritaire pour obtenir cet amour là à quel prix en fait à quel prix et en fait, quand cet amour ne se réitère pas de la part de l'autre, c'est l'effondrement pour vous parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe. Vous avez tout fait, vous avez été parfait pour vous. Vous avez donné, vous vous êtes plié en quatre, vous avez même pris sur vous. Et vous ne comprenez pas que malgré tout, on ne puisse pas vous aimer. Est-ce que ça, c'est ce qui vous arrive en fait Parce que si c'est le cas pour vous, vous êtes bel et bien concerné par la blessure de rejet. Et en fait, la question que je me pose, c'est que où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Je ne sais pas quel âge vous avez, mais est-ce que vous avez encore du temps Est-ce que vous avez encore du temps à offrir, à vivre comme ça, restreint, à courir après les autres, à courir après cet amour en fait, qui est un amour de réparation, mais un amour insatiable Parce que tant que votre blessure n'a pas été réglée dans le fond, c'est comme une passoire avec des trous, ça veut dire peu importe ce qu'on vous donne Jamais, jamais vous allez vous sentir rassasié, jamais cet amour va apaiser votre cœur, jamais vous allez vous sentir nourri en fait. Donc moi ce que je vous invite c'est de participer euh, à l'atelier qui aura lieu alors, le samedi 3 octobre. On va passer une journée, bon ben, ça sera déjà ça, une journée entière ensemble à décortiquer cette blessure, à aller voir... Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place, en fait, qui sont euh, tragiques pour vous Et comment faire pour se défaire de cette blessure Parce qu'il y a un moment donné, cet amour-là, il est important qu'elle s'installe, en fait. Donc, euh, beaucoup de gens disent, ok, aimez-vous, respectez-vous, considérez-vous. Je pense que vous avez déjà essayé beaucoup de choses. La question, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui est-ce que vous êtes encore à l'affût de toutes ces stratégies à mettre tout en place euh, Ok, je vais chez me faire masser, je vais me faire belle, je vais m'acheter des fringues, ça fait du bien tout ça, bien entendu. Je vais faire de la méditation, je vais faire du yoga. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cet amour-là Est-ce que vous êtes toujours en permanence en train d'attendre cette validation de la part de l'autre, ce, ce regard positif de la part de l'autre et cet amour de la part de l'autre Parce que si c'est le cas, c'est une course en vain. C'est une course en vain, c'est insatiable et je vous parle en connaissance de cause parce que c'est ma blessure racine, parce que c'est une blessure que j'ai énormément travaillée jusque là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie C'est de vous partager le fruit de tout ce parcours parce que j'ai été aussi accompagnée par mal, par pas mal de thérapeutes sur ce sujet-là et j'ai déjà essayé pas mal de choses et en fait, j'ai trouvé que le chemin était mais, terriblement long, terriblement long. Donc moi, j'ai envie de vous partager le fruit de mon expérience pour que vous ayez vraiment un raccourci euh, par rapport à cette blessure, afin que vous puissiez enfin, enfin vous sentir stable à l'intérieur de vous, libre de dire je t'apprécie, je t'apprécie pas, libre de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, libre de ne pas se plier en quatre pour les gens, pour obtenir si peu, parce que vous méritez bien plus que ça. C'est ça l'histoire. Vous méritez qu'on soit là pour vous. Vous méritez de recevoir. Vous méritez qu'on vous respecte et qu'on vous considère. Donc, mais cette considération et ce respect, tant que c'est euh, l'objet d'une lutte, vous n'êtes pas dans la guérison de cette blessure. C'est ça que j'aimerais vous dire. Donc, si vous pensez qu'il est temps pour vous d'arrêter de vivre ainsi, que vous avez envie de vous soulager de cette blessure, envie d'être heureuse tout simplement, d'être considérée, de ressentir cet amour-là à l'intérieur de vous. Moi, je serais heureuse de vous accompagner le samedi 3 octobre, toute la journée. Inscrivez-vous parce que les places sont limitées vu qu'il y a des personnes en présentiel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est juste là. Moi, je serais ravie d'être là pour vous et de vous faire profiter de mon parcours si vous avez envie d'avoir ce raccourci. Voilà je vous dis à très vite avec grande, grande joie. Si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de liker, de mettre un commentaire et aussi de la partager. Je vous dis à très vite. Au revoir.